Bonjour à tous pour donc, cette euh, conférence sur euh, Facebook Live sur l'hydrogène. Euh, donc euh, en fait, on entend euh, souvent parler euh, d'hydrogène euh, comme euh, le vecteur d'énergie du futur pour décar décarboner nos activités. Donc on voulait juste faire le petit, un point euh, où on en est, avec euh, M. Robin Girard. Alors, pour ce premier webinaire, nous allons essayer de vous donner un maximum d'informations, en fait, pour préparer le second webinaire qui aura lieu le 20 septembre. Et donc, on vous propose de poser vos questions donc, à la fin de chaque séquence, puisqu'en fait, il y, aura, il y aura deux séquences. Donc, voilà. Donc, j'ai partagé mon écran. Hop. Voilà. voilà. Juste, on va s'en mettre au début. Euh, donc, hop, hop, hop, voilà. Alors, donc euh, l'hydrogène, la molécule d'hydrogène est est, est présente dans l'univers. Présent C'est même la molécule donc la plus commune, euh, la plus commune dans l'univers. Alors, je vais enlever ça. Voilà. Euh, dans l'atmosphère terrestre, donc il existe néanmoins, elle existe en néanmoins en quantité très très faible, donc de l'ordre de 0,5 ppm. Il faut donc la fabriquer. Euh, voilà. Donc l'hydrogène est combiné avec d'autres molécules, donc euh, par exemple le méthane, le charbon, l'eau, éventuellement l'ammoniac on va en a fabriqué, etc. On le retrouve partout. Alors, comment on fabrique de l'hydrogène Donc, en quelques mots, euh, quelques exemples, euh, ça peut être du vapeur reformage. Donc, l'hydrogène pour l'industrie est fabriqué et euh, produit en extrayant du gaz naturel, donc euh, du méthane, sous l'action de la vapeur surchauffée, ce vapeur formage, du méthane. Après, désulfuration du gaz naturel se fait en deux étapes, donc avec des températures de l'ordre de 700 à 1000 degrés où seront pu en fait, les liaisons d'hydrogène. Donc, l'hydrogène a un CCH4, donc quatre hein, euh, 4, euh, 4 atomes d'hydrogène, deux atomes d'oxygène. De, donc, pour donner une idée, en fait, pour une tonne d'hydrogène produit, en fait, on émet 13 tonnes de CO2. Donc, en France, on produit, euh, c'est 40 de la fabrication d'hydrogène. Euh, autre méthode de, de fabrication de l'hydrogène, euh, par gazéification du, du, du charbon, euh, une transformation donc, thermochimique consistant à décomposer par la chaleur un solide combustible carboné, donc charbon ou biomasse, en présence d'un réactif gazeux, donc, euh, donc euh, gaz carbonique, vapeur d'eau dans le but d'obtenir un mélange gazeux-combustible. Donc, la, la réaction de gazification se fait dans des conditions de température élevée, donc euh, au moins 1000 degrés. Le gaz de synthèse obtenu à la fin est appelé syngas et un mélange de gaz euh, combustible donc, euh, ouais. et un mélange de combustible. Donc, le mode de carbone et l'hydrogène. Donc, là, par exemple, pour une tonne d'hydrogène, Produit, en fait, on émet 20 tonnes de CO2 et ça représente en gros 15% en fait de, de l'hydrogène produit en France. Alors euh, oui, c'est ce qu'on appelle de l'hydrogène gris. Alors, on, on, va, on va le voir le long de, de la présentation qu'il y a plusieurs couleurs pour l'hydrogène. Donc ça, ça vient plutôt des médias qui ont, qui ont donné des couleurs pour l'hydrogène. Euh, voilà. Alors, on peut aussi euh, fabriquer de l'hydrogène. Alors, j'ai la barre là-dessus. Euh, oh, bon. voilà. euh, par oxydation donc, des hydrocarbures. Donc, ça représente euh, 40% en France ou par électrolyse de la saumure. Donc, c'est 5% euh, en France. Euh, alors, l'hydrogène bleu. Donc, en fait, l'hydrogène bleu est. L'hydrogène est dit bleu. Lorsque l'on séquestre, donc euh, en stockant dans des anciennes poches de TN, quand on séquestre le CO2 ou qu'il est réutilisé, donc euh, c'est une piste à exploiter. En fait, il y a certains pays qui euh, qui vont partir en fait sur cette piste-là euh, de séquestration du CO2 euh, pour euh, pour pouvoir fabriquer du, du de l'hydrogène propre. Alors, j'ai juste noté comme ça une piste en Australie où, euh, qui consiste à transformer le CO2 en carbone solide. Donc, en fait, euh, c'est une piste à suivre, à voir comment ça va, ça va évoluer. Euh, donc, une autre manière de fabriquer l'hydrogène, c'est euh, par l'électrolyse de l'eau. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc, euh, procédé électrolytique qui décompose l'eau H2O en dioxygène et en dihydrogène gazeux grâce à un courant électrique. Donc Cette cellule et électrolytique est constituée de, donc, de deux électrodes habituellement en métal inerte dans la zone de potentiel et de pH considérée. Typiquement du platine immergé dans un électrolyte, ici euh, de, de l'eau elle-même, et, voilà, et connecté donc, entre, deux pôles, euh, entre deux pôles de courant continu donc, en fait, cet, cet hydrogène fabriqué euh, avec des énergies renouvelables sera dit verte et de l'hydrogène fabriqué euh, avec du nucléaire, ce sera plutôt, ce sera, sera dite rose. Alors, elle pourrait être dite rose, ou jaune ou violet. Enfin, ça dépend des pays. Euh, chacun a un petit peu sa norme pour l'instant. Donc, en fait, il faut en gros 52 kWh d'électricité pour fabriquer 1 euh, kg d'hydrogène. Et demain Alors Demain, en il fait, euh, y a des pistes qui sont euh, intéressantes. Euh, euh, intéressantes. C'est euh, le craquage du carbone, Donc, produit de l'hydrogène et du noir du carbone. C'est un produit solide qui peut arrêter en fluide, qui a besoin donc, de six fois moins d'électricité. Et donc, il y a une usine en France qui est en cours de construction. Donc, il y a aussi, euh, on peut fabriquer, en fait, du, du carbone avec euh, des biomasses et euh, des cycles thermochimiques. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui sont en, en, en, cours de, en cours de développement, mais qui ont, qui ont vraiment des, des bonnes, des, enfin qui, qui vont pouvoir, euh, pour lesquels on a bon espoir. En fait. Alors, dans le monde, pour donner une idée, en fait, dans le monde, en fait, on fabrique déjà euh, 69 millions en fait, d'hydrogène euh, à partir du gaz naturel, avec du charbon, du pétrole et, et autres. Et, et ce qu'on appelle aussi les coproduits, euh, en fait, il y a un certain nombre d'industries qui, euh, en fait, dans leur process, produisent de l'hydrogène. Donc, cet hydrogène va être euh, capté et, euh, et réutilisé. Donc, en termes d'utilisation, l'hydrogène est surtout euh, utilisé pour, euh, le, pour le raffinage, hein, le raffinage de l'essence pour enlever le soufre, pour fabriquer de l'hémoniaque, essentiellement pour l'agriculture. La, pour le, pour le, euh, la, On se rend compte en fait, ici sur ce slide que, que le transport pour l'instant en fait, euh, utilise très, très peu d'hydrogène. Euh, on utilise aussi de l'hydrogène pour fabriquer du métallon, qui lui, va être utilisé pour fabriquer les plastiques. Euh, pour l'instant, on, on utilise de l'hydrogène pour euh, fabriquer les aciers. Euh, et en fait, et après, il y a après d'autres utilisations annexes. Euh, je vais peut-être un peu vite, hein, je suis désolé. Euh, donc, vous avez fait ce slide pour donner une petite idée un petit peu de ce que ça représentait euh, en termes de complexité de, de, de fabrication et de circuits d'hydrogène. Et puis, au départ, c'était pour moi essayer de comprendre un peu comment ça marche. Euh, on se rend compte qu'en fait, il faut quand même beaucoup d'électricité pour, fabri pour fabriquer de, de, de l'hydrogène, quoi qu'il en soit, beaucoup d'énergie. Et en fait, comme on aura besoin de beaucoup d'énergie, il y a une chose dont on parle très peu souvent, c'est de faire des économies d'énergie. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a des pistes d'économie d'énergie possibles. Euh, sinon il faut bien comprendre que quand on fabrique quelque chose d'une manière ou d'une autre, il y a toujours un rendement. et euh, juste pour donner une idée entre, entre l'énergie qu'on met au départ pour euh, fabriquer euh, de l'hydrogène et, et, et l'énergie qu'on récupère à l'arrivée euh, ben, en fait, il ne reste pas grand chose euh, typiquement sur ces exemples-là, en fait, on, on se rend compte qu'on a mis 58 kWh de, de d'énergie pour au bout du compte en récupérer 13 ce qui fait qu'au bout du compte en fait on a en gros 23% de d'énergie récupérée par rapport à ce qu'on a à ce qu'on a l'énergie qu'on a qu'on a engagé pour, pour fabriquer enfin pour faire fonctionner quelque chose euh, alors moi je vais faire le point sur les répartitions des, des, des gaz à effet de serre je vais euh, surtout me préoccuper de, de la euh, comment dire, des, du carbone qu'on émet en fait pour le transport et euh, pour le, le tertiaire donc monsieur Cédric Girard parlera un peu plus en fait de, de Robin Girard euh, parlera un peu plus de la partie industrielle euh, alors, quelle utilisation pour l'hydrogène et pour réduire nos émissions de CO2 donc, Je vous parle essentiellement du transport, donc pour 29% des émissions de CO2, et du tertiaire 16%. Alors, euh, donc le CO2, il faut le, le excusez-moi. L'hydrogène, quand on l'a fabriqué, il faut le stocker. Et puis, donc, avec euh, une pile à combustible, euh, on va pouvoir refabriquer euh, plus courant. Euh, pour faire simple, en fait, une pile à combustible, hein, c'est euh, juste l'électrolyse à l'envers. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on va euh, rentrer de, bah, de, de, de l'hydrogène d'un côté, ça va se recombiner avec l'oxygène de, de, de, de l'air ambiant. Et euh, pour le coup, euh, où, en fait, on aura deux électrodes et on va pouvoir euh, récupérer du courant. Alors... Euh, il y a un grand planning de, de, de, de ce qu'on pourrait faire avec l'hydrogène dans les années futures. Donc là, on se rend compte, suivant ce planning, que, que c'est ce qui était prévu, des, des voitures, des cars, euh, des transports, et, etc., de, de ce qu'on peut faire avec de l'hydrogène, faire fonctionner euh, des navires, euh, faire fonctionner euh, des trains, voire des avions. Il y a des grandes études qui sont sont en cours pour ça. En tout cas, le planning qui est là, il n'est certainement pas, il n'est pas respecté, il ne sera pas respecté, c'est clair, euh, parce qu'en en fait, on se rend compte que, que euh, comment dire, euh, c'est suivant en fait les, les pays, en fait, c'est pas forcément chacun, chaque pays et chaque continent avance un peu à sa vitesse, on va dire surtout en fonction de, de de, de, de de sa capacité de fabriquer de l'hydrogène et de et des énergies qu'il dispose euh, en fait dans dans, ce, dans de ses capacités d'énergie qu'il a pour pouvoir fabriquer de l'hydrogène alors euh, les tendances actuelles donc en fait aujourd'hui si on prend le cas des, des voitures euh, on est parti sur la fabrication en Europe Plutôt de, fabriquer de, de de voitures électriques. Donc aujourd'hui, on a des autonomies de, de, de 300 km et, et euh, voilà, bon, 500 km pour une Tesla. Et l'Europe vise des 1000 km d'autonomie. Donc en concurrence avec des voitures hydrogènes. Alors les pays asiatiques sont plutôt partis sur euh, de fabriquer des voitures hydrogènes qui ont se retrouvé effectivement en concurrence avec les voitures électriques on comprend quand même assez facilement que euh, euh, vaut mieux euh, utiliser euh, l'électricité directement donc charger une batterie plutôt que d'utiliser que de l'électricité euh, pour fabriquer de l'hydrogène et l'hydrogène va euh, refabriquer enfin va faire fonctionner une piquée à la combustible pour faire avancer la voiture donc voilà vaut mieux effectivement euh, utiliser l'hydrogène directement D'autre part, en fait, l'hydrogène, pour une voiture, on va être obligé de, de, de la compresser à 700 bars, et, et donc, effectivement, on va encore dépenser beaucoup d'énergie pour pouvoir euh, fabriquer, enfin, pour pouvoir euh, remplir notre, notre réservoir de, de voitures. Euh, donc, voilà. Euh, alors, je vous ai mis un rapport... GIEC, hein, on espère pouvoir passer aux véhicules à léger à combustion en véhicule électrique, tandis que les machines lourdes, il est admis que la technologie appropriée n'existe pas encore, donc là, en 2021, tout l'engagement en faveur de l'hydrogène et que les recherches supplémentaires sont nécessaires. Le risque d'épuisement des matériaux critiques des batteries est expliquement mentionné, mais tout repose sur le recyclage, le recyclage des matériaux. Je vous ai mis deux cartes. Une euh, en haut à gauche euh, qui montre en gros les répartitions de, fabri enfin, de fabrication et de, de, de, de, de, de, de, de, des points de distribution en fait, de, de l'hydrogène. Et en bas à droite, en fait, euh, les points de distribution de, de, de l'énergie, enfin, de, de chargeur pour, euh, pour les voitures. Et on se rend compte que, euh, que finalement, on est quand même plutôt parti pour les voitures, pour charger les voitures, pour faire des voitures plutôt électriques à batterie. Euh, voilà. Pour ce qui est du, du tertiaire, euh, euh, en fait, on imagine euh, pouvoir fabriquer en fait, donc toujours de l'hydrogène. On pourrait imaginer d'avoir euh, pour, pour nos maisons et nos immeubles euh, de. Fabriquer de, de l'hydrogène hein, pour une maison ou, ou à partir d'énergie renouvelable. Euh, typiquement, l'avantage, c'est qu'on euh, a notre électrolyseur, on a notre réservoir, donc on accumule euh, finalement de l'énergie dans, dans, dans notre réservoir, on a une pile à combustible dans notre maison ou dans, nos, ou dans les immeubles et en fait, on peut restituer la en nuit euh, l'énergie euh, pour. Euh, pour, pour nos usages, pour nos usages. Donc ça, c'est des pistes de réflexion euh, pour pour la partie euh, résidentielle. Euh, autre piste, euh, autre piste de, de, de réflexion. Euh, toujours fabriquer en fait de, de l'hydrogène vert euh, à partir d'électrolyse, stocker l'hydrogène dans des réservoirs souterrains et euh, étanches. Et euh, pareil avec des piles à combustible, euh, redistribuer l'hydrogène dans la dans la journée. Euh, voilà. Donc euh, juste une remarque, si on devait remplacer tous les véhicules qui fonctionnent aujourd'hui avec des, des, des produits purteliers par de l'hydrogène vert, il faudrait que toutes nos, toutes nos centrales nucléaires ne fonctionnent que pour cela. Donc ça veut dire qu'en en fait on a besoin et de nos centrales nucléaires et de toute l'énergie renouvelable que l'on pourra mettre en place. Euh, sinon, euh, y a, il peut être intéressant de suivre les expériences de Dijon et de co qui se dotent de flottes de camions et de bus à hydrogène. Donc là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'hydrogène est donc fabriqué euh, dans le cas de Dijon, par exemple, euh, au nord et au sud de Dijon. Et donc, en fait, euh, par de l'électricité... En tout cas verte, en tout cas le mix électrique euh, que qu'on connaît en France, et, euh, et donc du coup euh, l'hydrogène est fabriqué et stocké euh, sur place, et donc du coup on a on a limité le plus possible ce qui, le, le, tout ce qui est transport en termes euh, terme d'hydrogène. Donc euh, donc voilà. Euh, donc le deuxième en fait électrolyseur pour Dijon sera en 2023. Et puis, il euh, y a un point qui est important aussi, c'est qu'aujourd'hui, euh, le kilo d'hydrogène à Paris coûte 10 euros sans euh, les taxes intérieures pour le pétrole, sans TIPP. TIPP. Et donc, du coup, euh, voilà, c'est quand même, ça reste quand même quelque chose d'assez cher. À savoir quand même que, euh, on, on, avec 5 kg d'hydrogène, on peut faire entre, entre 500 et euh, 600 km, ce qui ramène, en tout cas, euh, le, le plein euh, le plein de à 10 euros le à 10 euros le kilo le plein euh, à faire à, à l'équivalent de ce qu'on consomme aujourd'hui avec une voiture euh, euh, à, à essence euh, voilà euh, sinon euh, alors donc la décarbonisation la décarbonation passe aussi et surtout par l'industrie donc ça je vais donc laisser le, le soin à M. Robin Girard de, de, de la suite de la présentation. Donc, si vous avez des questions, ben, c'est le moment. Je suis désolé, je suis peut-être allé un peu vite. Mais c'est le euh, stress. Du coup, euh, je, je prends la parole, euh, hein, Philippe, et on, on répondra aux questions euh, ouais, à la fin. Oui, ça marche. Euh, alors, je vais partager mon écran. Euh, tac. Un Donc, euh, est-ce que vous voyez mon écran Philippe, c'est bon ouais, ouais, ouais, bonjour ouais. okay. bon, bah, bon. à tous, merci de, de m'inviter pour parler euh, un petit peu de ce sujet de, de l'hydrogène, moi je suis enseignant-chercheur à l'école des mines, au centre Percé et je suis basé à Sofia Antipolis euh, dans le sud de la France hein. une antenne de l'école des mines là-bas euh, et euh, euh, donc, euh, moi, je ne vous parle pas euh, en tant qu'expert de la technologie euh, hydrogène, mais plutôt qu'en tant qu'expert des systèmes énergétiques et de la modélisation de la transition énergétique. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis euh, maintenant euh, 12 ans que je suis euh, à l'école des mines et les questions sur lesquelles j'ai travaillé, voilà, système électrique, le réseau, euh, les marchés, les analyses de cycle de vie, euh, la de comment modéliser la demande, etc., Toutes ces évolutions. Euh, et aujourd'hui, euh, pour faire suite un, un petit peu à ce qu'a déjà dit euh, Philippe, je vais vous donner des éléments euh, complémentaires euh, et je vais commencer par parler des usages. Euh, ce sera assez rapide. Euh, C'est là que je vais parler d'industrie. Euh, quels usages euh, pour l'hydrogène. Pour je crois que Philippe a déjà dit pas mal de choses, mais j'apporterai des compléments là-dessus. Ensuite, euh, je, je parlerai un petit peu du business model des électrolyseurs, donc la manière dont on produit l'hydrogène vert à partir d'électricité. Il euh, y, y a quelques questions, euh, je pense, qu'il qu est important de mentionner ici pour se diriger vers la question qui est peut-on produire de l'hydrogène à, à bas coût avec des renouvelables, par exemple. Euh, et puis euh, ensuite, euh, j'évoquerai rapidement euh, les problématiques, quelques problématiques liées au déploiement de l'hydrogène à l'échelle des territoires, hein, parce que souvent on donne des grandes des ordres de grandeur en énergie, c'est national, c'est mondial, mais on ne se rend pas bien compte de ce que ça veut dire à l'échelle du petit territoire, donc euh, je parlerai de tout ça là. Et puis je terminerai, euh, bon, j'aurais pu en parler au début, mais euh, bon, on ne sait jamais vraiment où mettre ça, en même temps les éléments d'avant vous aideront à comprendre euh, quelle concurrence il y a avec les autres vecteurs L'électricité. Philippe a déjà parlé de la concurrence avec le véhicule batterie euh, et, euh, et puis euh, avec le méthane vert. Alors euh, on a parlé de biomasse déjà, mais aussi le méthane de synthèse. Et donc je parlerai de, de, de cette concurrence et sur quel front elle se joue euh, dans, pour finir. Donc euh, en ce qui concerne les usages. Euh, je pense qu'il y a vraiment deux points très importants euh, à comprendre, c'est que l'hydrogène, euh, on, on doit l'utiliser dans des scénarios de décarbonation, d'abord pour décarboner les usages industriels euh, de l'industrie euh, euh, aujourd'hui. Euh, bien sûr, on prévoit des nouveaux usages, Philippe en a parlé, il y a le transport, il y a la chaleur peut-être dans le tertiaire, euh, mais euh, avant tout, l'hydrogène, on l'utilise aujourd'hui et on le produit de manière euh, euh, non décarbonées et donc euh, la, la production d'hydrogène vert doit servir à décarboner euh, cette consommation actuelle de, de l'industrie. Ce que vous voyez euh, donc ce qui est envisagé à l'horizon 2030 euh, en France, c'est d'avoir 20 à 30 de nos consommations industrielles d'hydrogène qui soient euh, d'origine verte, verte ou, ou, euh, ou rose, enfin d'origine décarbonée. Euh, et, et ce qui est représenté euh, sur les graphiques de droite. Ces deux scénarios euh, qu'on qu présente couramment euh, dans, dans le milieu du, de l'énergie en France, un scénario dit de référence ici, qui est plutôt modéré dans son ambition euh, de, quant au développement de l'hydrogène à l'horizon 2050, et un scénario Hydrogène Plus qui voilà, porte bien son nom et qui est plutôt très ambitieux. Euh, et, et donc ce qu'on ce qu voit, hein, c'est ce qu'on voit vraiment, c'est que dans, dans ces deux scénarios, il y a un socle qui est complètement indiscutable, c'est euh, la décarbonation des consommations industrielles actuelles, qui sont essentiellement des consommations liées à l'ammoniac. Alors il y a des consommations liées au raffinage du pétrole, mais qui sont censées baisser parce que bien sûr on veut sortir du pétrole. Euh, et puis euh, euh, ensuite, euh, il y a des, des, des consommations qu'on va rajouter euh, là-dessus. Euh, selon qu'on est dans le scénario de référence euh, ou dans le scénario d'hydrogène, il y aura plus ou moins de transport. Et là, on se rend vraiment compte en regardant ces deux scénarios que ce qui fait vraiment la différence entre quelque chose de très ambitieux sur l'hydrogène et quelque chose de plus modéré, c'est le, le transport. Et je crois que Philippe en a bien parlé euh, pour le transport, l'hydrogène, euh, ce n'est vraiment pas optimal en termes d'efficacité, mais euh, sur certaines applications un peu spécifiques où le véhicule électrique batterie ne euh, peut pas avoir une autonomie suffisante, ça peut être intéressant d'avoir de, de l'hydrogène. Et on verra qu'il y a autre chose qui peut jouer en faveur de l'hydrogène sur la question du transport, c'est euh, euh, les limitations en termes de, de quantité d'électricité, quelque part, euh, et, et la possibilité qu'on aurait avec l'hydrogène d'importer l'hydrogène d'un d'autres pays. Euh... Donc ça, c'est le premier usage de l'hydrogène, c'est décarboner. Euh, euh, enfin, le, le premier usage, enfin non, pardon, le premier intérêt qu'il y a à décarboner euh, notre euh, notre hydrogène, c'est pour décarboner les usages. Mais il y a une, un autre intérêt de l'hydrogène vert, c'est pour apporter une flexibilité au système électrique. Euh, et donc ça, c'est pas pour tout de suite. Euh, euh, donc le gestionnaire du réseau de transport euh, RTE estime que à l'horizon 2035 avec les déploiements prévus d'énergies renouvelables il n'y a pas vraiment de besoin majeur de flexibilité mais après 2035 si on continue bon, c'est encore des questions assez ouvertes mais mais si on continue avec des scénarios ambitieux en termes de, de développement des énergies renouvelables on, on aura besoin d'une flexibilité de différentes formes de flexibilité des flexibilités court terme avec des batteries des flexibilités peut-être plus sur quelques jours avec nos barrages hydrauliques donc on a déjà des sur la gestion de pilotage de la demande mais après si on veut des flexibilités plus long terme pour stocker de l'énergie sur euh, éventuellement sur quelques semaines sur quelques mois euh, la seule solution qu'on connaisse qu aujourd'hui c'est de passer par du gaz soit du méthane soit de l'hydrogène donc euh, maintenant euh, après avoir évoqué voilà, les, les usages de, de l'hydrogène euh, je vais discuter avec vous euh, euh, euh, du, du fonctionnement d'un électrolyseur. Ça devient un peu plus technique, mais je pense que vous pouvez comprendre, on utilise euh, de l'électricité, euh, donc bas carbone, de notre mix électrique. Bon, là, j'ai pris des, des prix allemands, moins bas carbone qu'en France. Mais, euh, et euh, on prend cette électricité et on, on la met dans un électrolyseur pour produire de l'hydrogène euh, bas carbone. Et la question que je, je pose, euh, et à laquelle j'aimerais que vous répondiez peut-être dans le chat, Alors je ne sais pas si je verrai les réponses en, en temps réel, mais... Euh, c'est, selon vous, pour assurer la meilleure rentabilité de votre électrolyseur euh, euh, en, en 2030, euh, est-ce qu'il faudra que votre électrolyseur tourne 8000 heures par an Ce 8000 heures, c'est le nombre d'heures qu'il y a dans une année, hein, 8760, donc euh, presque toute l'année. Est-ce qu'il faut qu'il tourne Réponse A, presque toute l'année. Réponse B, est-ce qu'il faut qu'il tourne un peu moins de la moitié de l'année Ou euh, est-ce que euh, euh, le faire tourner euh, un peu moins de 3500 heures par an est, est, est suffisant quoi Donc euh, euh, je vous laisse euh, un petit peu réfléchir et, et interagir avec moi. Je je, regarde le, je vais regarder le, ne peux pas avoir le... Ah, le, le chat <rire> euh... Je vois pas le chat Facebook parce que je ne peux pas sortir du mode plein écran. Euh... Bon, ce n'est pas grave. Bon, je vous ai laissé un petit peu de temps de réflexion. J'espère que. Ah si, il y, y a des réponses qui remontent via euh, le, le système WhatsApp qu'on a mis en place. Très bien. Donc, euh, je vois réponse A, réponse C. Euh, oui, j'ai mis deux fois B, là, mais c'est une erreur. Euh, donc, euh, donc ça, c'est une question euh, assez, assez importante euh, dans, dans, le dé, dans le débat autour de l'hydrogène, euh, parce que c'est souvent utilisé comme un argument euh, pour dire que l'hydrogène ne fonctionne qu'avec euh, du nucléaire, euh, parce qu'il a besoin de se charger, enfin, euh, de, il a besoin pour être rentabilisé de tourner euh, toute l'année. Euh, et donc euh, il ne peut pas fonctionner avec une source euh, intermittente comme les, les renouvelables, éoliens, photovoltaïques intermittente c'est qu'ils ne produisent pas euh, tout le temps pas forcément quand on en a besoin euh, au gré du vent, du soleil, euh, etc. Donc euh, en fait il y a plusieurs cas de figure euh, ce n'est pas une réponse sur laquelle on peut trancher comme ça et, euh, et elle dépend de deux, paramètres, euh, de deux paramètres vraiment importants le premier c'est euh, le coût d'investissement dans l'électrolyseur c'est le CAPEX de l'électrolyseur, ce qui se mesure là en euros du kilowatt. Et dans mon cas 1, ici, je pars à 1000 euros du kilowatt. 1000 euros du kilowatt, c'est à peu près le CAPEX actuel. Et donc, quand le coût d'investissement est très élevé, bien sûr, pour rentabiliser votre électrolyseur, il bah, va falloir le faire tourner pendant assez longtemps. Et ça, c'est le premier paramètre. Et si vous avez un CAPEX qui descend, vous allez pouvoir diminuer votre nombre d'heures de, de fonctionnement parce que vous allez rapidement, euh, quelque part, euh, euh, fait, euh, enfin, rapidement, les, les coûts de l'électricité que vous achetez pour faire votre hydrogène vont dominer le coût de votre projet par rapport au coût d'investissement. Euh, et l'autre paramètre important, c'est euh, la variabilité des prix. Alors, ça, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre, mais euh, la variabilité des prix, euh, c'est quoi C'est en fait, quand il n'y a pas assez d'électricité, euh, les prix vont monter, quand il y a trop d'électricité, les prix descendent, et, et aujourd'hui, on a une certaine variabilité d'électricité qui est liée en fait, à l'évolution de l'équilibre offre-demande. Et euh, dans un futur où il y aurait plus de renouvelables, euh, ce à quoi on s'attend c'est que dans les moments où on va trop produire, avec du, quand il y aura trop de soleil, trop de photovoltaïque, euh, et, et ben les prix vont, vont être très bas. Euh, et dans les moments euh, où on ne va pas assez produire, les prix vont monter très très haut. Et, et donc ça, ça va amener une variabilité qui va augmenter. Et, et qu'est-ce que ça va faire pour notre business plan de l'électrolyseur Ça va faire que s'il si y a un capex bas et qu'il est capable de se rentabiliser avec 5000 heures de fonctionnement, il va bénéficier en fait, de cette évolution de la variabilité des prix, parce que lui, il va être capable d'acheter l'électricité au moment où les prix sont bas. Et donc, la question, c'est vraiment de, de, de savoir comment va évoluer cette variabilité en fonction de l'évolution du taux des ENR. Et ça, je ne le discute pas ici, mais j'éclaire simplement juste toute cette question-là ici en vous mettant quatre cas de figure dans lesquelles j'ai fait varier le CAPEX en le faisant de plus en plus bas. Alors, il y a pas mal de gens qui disent qu'en 2030, on sera à 600 euros du kilowatt, d'autres qui disent qu'on sera à 400. Bon, 200, c'est quand même pas pour tout de suite, c'est même pas certain qu'on y arrive. On ne sait jamais avec ces choses-là. Euh, euh, et puis, la variabilité, ici, je l'ai faite évoluer, avec un facteur 1.5 et un facteur 2. Mais bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que, Certes, aujourd'hui, dans l'état de la technologie et de notre mix électrique, un électrolyseur, il est rentabilisé avec un nombre d'heures de fonctionnement plutôt élevé. Mais assez rapidement, dans les années à venir, à l'horizon 2030, il est évident qu'on n'aura pas besoin de faire tourner l'électrolyseur plus de la moitié du temps. Et, et donc, ça ça, ça, ça nous amène à... à à comprendre qu'avec des renouvelables, en combinant éolien photovoltaïque dans un mix électrique avec d'autres sources de production éventuellement, euh, on, on, peut, euh, on peut avoir un, un, une production d'hydrogène euh, à un coût euh, raisonnable. Et, et donc, euh, quelque chose qui va être euh, peut-être important, c'est euh, voilà, comment vont se développer euh, les renouvelables. Alors Je ne vais pas faire euh, tout un, un discours sur le développement des renouvelables, mais je voudrais juste attirer votre attention sur deux développements parallèles euh, bon, je pense que tout le monde a entendu parler du fait que les, les renouvelables euh, ont eu des coûts qui ont baissé énormément ces, ces 10, 20 dernières années. Et c'est ça que j'ai représenté sur le graphique en bas. Ce que vous voyez, c'est l'évolution des tarifs d'achat du PV en vert, l'évolution des tarifs éoliens en, en rouge en, en Allemagne. Euh, en gros, on, on est descendu aujourd'hui autour de 50 euros du mégawatt Mais ce que je voudrais que vous... vous, vous vous regardiez ici, c'est les prix qu'on constate aujourd'hui euh, sur des projets euh, en, en Afrique du Nord. Euh, pour le pot de photovoltaïque, là, EDF a pondu un projet il y a quelques mois à 10 euros du mégawatt-heure, cinq, cinq fois moins, moins que ce qu'on a en France sur les gros projets aujourd'hui. Euh, et au Maroc, on a des éoliennes à 20 euros du mégawatt-heure. Donc ça, c'est assez important parce que vis-à-vis euh, -vis de ce que j'ai dit avant, euh, euh, eh bien, on peut imaginer produire, euh, enfin, si les CAPEX baissent suffisamment, ce qui va faire le prix de l'hydrogène, ça va être le prix de l'électricité qu'on va produire et non le prix de l'électrolyseur. Et, et donc le fait d'avoir une électricité qui sera beaucoup moins chère, ça va nous permettre d'avoir de l'hydrogène beaucoup moins cher. Et donc, c'est possible qu'on cherche à produire de l'hydrogène dans des endroits où l'électricité est beaucoup moins chère. Alors, pourquoi l'électricité est moins chère en Afrique du Nord ben, bon, Il y a pas mal de raisons, mais les deux principales, c'est que la ressource est meilleure, hein, il y a plus de soleil, il y a plus de vent. Et la deuxième, c'est qu'il y a aussi euh, plus de place, peut-être une acceptabilité moins complexe. Euh, et euh, voilà, alors qu'en en France, en Allemagne… Hein, voilà. Comme vous savez, euh, les énergies renouvelables, c'est pas enfin, surtout l'éolien, euh, n'ont pas vraiment euh, le vent en poupe. Euh, et, et donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, il faut tenir compte de, de, de ce gisement limité de, de l'éolien euh, et, euh, et de la difficulté. Le, le, pour le PV, le gisement est beaucoup moins limité hein, parce que le PV est une énergie beaucoup plus dense. Euh, le fin, le solaire est une énergie beaucoup plus dense. Mais euh, par contre, euh, euh, il y a un problème avec le PV qui fait qu'on peut difficilement aller au-dessus de 30-40% dans un pays comme la France à nos latitudes. Ce n'est pas tant la variabilité jour-nuit, mais c'est plutôt la variabilité hiver-été. Entre l'hiver et l'été, un mois d'hiver, vous produisez en moyenne quasiment quatre fois moins qu'un qu mois d'été avec le photovoltaïque. Et ça, c'est vraiment un problème quand on, quand on veut aller vers des taux de pénétration très importants. Donc euh, Tout ça, c'est pour dire que, que euh, nos, quelque part, la ressource électricité, qu'on a l'impression aujourd'hui qu'elle est un petit peu infinie, euh, avec le vieillissement du parc nucléaire qu'il faut remplacer petit à petit, peut-être avec de nouveaux EPR, on ne sait pas exactement combien on, on, va, on va en construire. C'est que... enfin, un vaste questionnement dans lequel je n'ai pas trop envie d'entrer là maintenant. Hein. Euh, mais euh, on ne peut pas considérer que l'électricité est infinie et, et, et c'est peut-être ça un moment qui peut aussi pousser euh, les usages, certains usages de, de l'hydrogène. Et bien sûr la sobriété Ça, euh, donc euh, bon, est-ce que j'ai oui, encore un petit peu de temps euh, pour vous pour évoquer euh, en tout cas c'est à la fois les questions de territoire et les questions des vecteurs concurrents euh, donc euh, on parle beaucoup là de l'hydrogène comme j'ai dit euh, tout à l'heure avec des, des chiffres en énergie annuelle bon, j'ai parlé un petit peu d'équilibre offre demande mais en fait euh, euh, L'hydrogène, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe quasiment pas, et c'est un vecteur énergétique pour lequel il n'existe quasiment pas d'infrastructure. On n'est pas capable de stocker, enfin, on, est, on sait techniquement stocker l'hydrogène, mais on n'a pas euh, déployé d'infrastructure pour stocker de l'hydrogène. Alors, on pourrait les stocker dans des cavités salines, comme on stocke le méthane aujourd'hui dans des cavités salines. Euh, il y a des projets dans ce sens-là, à Manosque, par exemple, dans le sud de la France. Euh, et euh, on ne sait pas, enfin... On sait pas non plus, on sait techniquement le transporter, mais on n'a pas les infrastructures pour, pour transporter soit sur de longues distances entre différents pays euh, l'hydrogène, soit même pour transporter d'un site de production d'hydrogène à un site de stockage. Par exemple, euh, si on se met là dans le cas de, du bassin de fosse qui est représenté en bas à droite, euh, euh, si vous stockez votre hydrogène dans les cavités de, de, de, de euh, mince, qui ne sont, euh, sont pas à fausse <rire> j'ai oublié dit le nom tout à l'heure, euh, et que vous consommez à fosse, ben voilà il y, a, il y a 100 km à faire et il faut transporter l'hydrogène. Et, et, et donc ça, ça nécessite des investissements, des infrastructures qui pour l'instant euh, n'existent pas. Et, et donc il y a vraiment euh, aussi des questions à se poser euh, sur euh, ces coûts d'infrastructures et la manière dont on va les déployer. Et donc... Euh, il euh, les, les, y, y a beaucoup à faire là, euh, en termes de politique publique de savoir comment euh, déployer l'hydrogène à l'échelle des territoires, parce qu'aujourd'hui on est plutôt sur des petits projets de démonstration qui se font à droite à gauche, qui n'ont pas toujours un sens, euh, enfin, qui sont plutôt des démonstrateurs pour montrer qu'on sait faire une technologie, mais qui sont qui vont pas vraiment dans le, pas toujours dans le meilleur sens possible pour décarboner par exemple on va préférer faire un projet sur le transport euh, euh, routier plutôt que euh, de décarboner euh, les usages actuels de l'hydrogène dans l'industrie parce que c'est peut-être plus visible de travailler sur l'automobile mais comme on l'a dit tout à l'heure pour les trajets courts ça fait plus de sens d'utiliser un véhicule batterie mais bon euh, c'est quand même important de développer ces projets hydrogène pour développer le, la technologie mais il y a tout un tas de questions qui se posent à l'échelle de, des territoires euh, et donc, pour finir, je voudrais évoquer euh, euh, le, le fait que l'hydrogène, quand on pense l'hydrogène, il faut le penser en concurrence avec les autres vecteurs. Il faut penser la concurrence avec les autres vecteurs. Et donc, euh, bon, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais je voudrais donner les points marquants de cette concurrence. Euh, en ce qui concerne l'électricité, je crois que vous avez bien compris, euh, suite à la présentation de Philippe, que l'électricité, c'est plus efficace pour décarboner parce qu'il y a une chaîne de rendement qui est, qui est meilleure vous n'êtes pas obligé de transformer l'électricité en hydrogène avec l'électrolyseur, la retransformer en électricité avec votre pile à combustible dans votre voiture, eh ben, vous, gagnez en, vous consommez beaucoup moins d'énergie au kilomètre parcouru. Quoi. Et ça, c'est valable aussi dans l'industrie. On parle de décarboner la sidérurgie, par exemple, en utilisant de l'hydrogène, en changeant les process qu'on a aujourd'hui. Avec des fours à... On peut le faire avec de l'hydrogène, mais on peut le faire aussi avec des fours à arcs euh, qu'on utilise déjà pour le recyclage. Et, euh, et ça, c'est plus efficace que, que de faire de, de l'hydrogène. Donc, euh, il ne faut pas croire qu que mettre de l'hydrogène partout, c'est toujours la meilleure solution, mais... Euh, euh, le, le problème avec l'électricité, on l'a déjà dit, c'est difficile à stocker. Je pense que ça, tout le monde est un peu conscient de ça. On, il faut produire exactement au moment où on la consomme, et ça, c'est délicat, surtout avec les, les ENR. C'est aussi délicat vis-à-vis -vis de notre utilisation du chauffage électrique en France. Hein. Aujourd'hui, on a de gros problèmes liés, enfin, dans les, sur l'équilibre offre-demande, parce qu'on consomme énormément en hiver quand il fait très froid à cause de notre chauffage électrique, alors que finalement, on n'a pas... Peu de, de, on, le besoin de chauffage est assez peu couvert par l'électricité en France. Et, et euh, l'autre point difficile avec l'électricité, c'est qu'on a un gisement qui est limité sur, le, sur notre territoire. Entre le nucléaire et les renouvelables, euh, surtout avec le, le vieillissement de notre parc nucléaire, on va avoir fort à faire pour, euh, pour, pour tenir, ne serait-ce que tenir la consommation actuelle d'électricité et l'augmenter éventuellement pour décarboner le plus possible. Ensuite, de l'autre côté, il y a le méthane, soit du méthane de synthèse, soit du biométhane, euh, qui a l'avantage d'être facile à stocker. Euh, pour, on a, pour lui, on a une infrastructure qui existe, ce qui n'est pas le cas de l'hydrogène. Infrastructure de transport, de distribution, de stockage, tout est là. Euh, mais par contre, le, en termes d'efficacité, c'est bien moins bon que, que c'est moins bon que l'hydrogène pour le coup. C'est encore pire que l'hydrogène, je dirais. Euh, alors, sauf si vous utilisez, si vous faites du biométhane, là, ça vient directement de la, de la biomasse agricole. Mais alors là, le problème. Euh, c'est le gisement qui est limité. Euh, on parle de 100 TWh en France, et donc les... c'est quelque chose qu'il faut développer, le, le, le biométhane, mais on ne pourra pas tout faire avec ça. Voilà, donc euh, ceci termine ma présentation. J'espère que je ne suis pas trop débordé. Non, 19h40, je pense qu'on est, on est dans les temps. Euh, donc je mentionne ici, si ça vous intéresse, j'ai un blog sur lequel je parle de ces questions. N'hésitez pas à me contacter par mail, et je suis assez actif sur LinkedIn, donc euh, n'hésitez pas à vous connecter aussi. Voilà. J'arrête le partage. Comment on fait Philippe Je suis en train de regarder les questions sur le. Philippe je, je, je ouais. euh, <rire> enchaîne sur les questions. On me dit. Euh... David, alors il euh, alors, y, y a une question, c'est est-ce euh, que l'on pourrait avoir une synthèse qui explique si l'hydrogène est un bon plan pour l'avenir, dans l'objectif de réduire les émissions de carbone. Je ne sais pas si on c'est compliqué de répondre à cette question, me semble-t-il. Oui. Moi, moi, je, je, si, si je, peux, je peux commencer une réponse, si oui, tu veux, Philippe. Euh, je pense que ce, ce que j'ai dit, c'est que l'hydrogène, le, le, c'est vraiment avec, c'est, enfin, décarboner l'hydrogène euh, pour décarboner les usages actuels de l'hydrogène dans l'industrie, ça, c'est une, c une, c'est une action clé euh, pour la décarbonation de, de, de notre société. Après, est-ce que passer par l'hydrogène pour faire du transport, c'est décarboner euh, notre mix énergétique euh, d'une bonne manière, ça, c'est beaucoup moins évident. Et donc, euh, euh, je pense que la bonne manière euh, d'utiliser et de déployer l'hydrogène, c'est de commencer par les choses les plus utiles, donc de décarboner déjà les usages actuels de, de, de l'industrie. Après, il ne faut pas s'interdire de, de, de faire de, de la recherche sur d'autres choses. Euh, et puis, de, de, en effet, sur le transport longue distance, ça peut avoir un sens, sur les poids lourds, d'utiliser de l'hydrogène. Mais je pense qu'il ne faut pas, sur le transport, il ne faut pas non plus s'emballer parce qu'il y a déjà fort à faire avec l'industrie. Oui, et puis moi, je serais tenté de dire déjà qu'il il y a des gens qui, qui se lancent dans certaines expériences. Hein, il y a des trains aussi d'hydrogène, de euh, des bus, donc j'ai dit à Pau et à Dijon. Euh, je pense qu'il bah, faut, faut laisser vivre ce genre de choses et puis, euh, ouais, ouais. puis voir le, les retours d'expérience. Et je pense qu'en ouais. fait, euh, les suivre et puis regarder effectivement si tout ça, ça a du sens ou pas. Puis à un moment donné, bah, si ça n'a pas de sens, euh, bah, accepter de dire que ça n'a pas de sens. Quoi. Puis voilà. Ouais. Euh, oui, c'est comme ça que fonctionne l'innovation. On est dans une phase d'innovation. Il ne faut pas non plus se censurer en disant euh, « l'hydrogène, c'est que ceci, c'est que cela mais, ». Mais on voit quand même des grandes tendances et il y a des choses à court terme qui sont clairement utiles. C'est faire de l'hydrogène par électrolyse à partir de notre mix de bas carbone et l'utiliser dans l'industrie. Ça, c'est maintenant qu'il faut commencer. Ouais, voilà, C'est ça. Je pense qu'on peut… On pour... Alors, peut-être qu'effectivement, on pourra peut-être répondre un peu plus tard sur cette question que disait… Euh... La question de Jean-William mararo euh, Éventuellement, on pourra répondre peut-être en fait, un peu plus euh, complètement là-dessus. Alors, il y a quelqu'un qui me pose la question, euh, hydrogène pour les dirigeables. Alors, je ne sais pas si c'est si c'est si pour rire ou pas. Euh, en tout cas, euh, ma réponse est qu'il y a eu une mauvaise expérience, me semble-t-il. Mais je ne sais pas répondre à cette question. Pas sur les dirigeables, mais les gens en parlent pour le transport. Après, moi, je connais transport. pas… Sur le, sur le transport aérien, pardon. Je... Oui, alors, le transport aérien. C'est ce qu'on a vu dans le… Bon. Alors, effectivement, si on parle de transport aérien, en tout cas, moi, ce que j'ai pu voir là-dessus, euh, bon, non, maintenant, effectivement, il serait parti plutôt pour, euh, pour effectivement l'utilisation d'hydrogène et, et certainement pas les batteries. Euh... Non, ça, ce n'est pas possible. <rire> c'est pas possible, voilà, <rire> problème de poids. Euh, voilà, donc euh, on peut répondre à cette question pour là-dessus. Non, okay. euh, peut-être sur le, sur le transport aérien, euh, y a un peu trois... il me semble qu'il y a trois pistes. Hein. La première, c'est de, de voler moins. Euh, bon, voilà. et la, la deuxième, c'est les biocarburants, euh, soit, liés à, à, soit agricoles, soit de synthèse soit continuer à utiliser un peu de pétrole, il en reste un peu, peut-être ça peut être marginal dans l'utilisation mondiale si on a euh, si c'est et puis la dernière piste c'est l'hydrogène mais je pense que c'est la piste qui est la plus science-fiction entre guillemets. <rire> bon euh, voilà après c'est pour dans longtemps euh, mais je pense que je ne sais pas trop où dire ce qu'on sera Alors, capable de faire en termes d'aviation avec l'hydrogène. Mais en non, effet, il y a des avions, il y a des choses qui sont réfléchies. Oui, oui, il y a des, on, oui on voit qu'il y, y a des choses qui sont, enfin, sont réfléchies. Ouais. Alors, il y a une autre question donc, de jean louis C'est euh, avec le développement des énergies renouvelables, on aura forcément des pics de production d'électricité. L'utilisation de ce surplus ne serait-il pas intéressant euh, car un peu cher pour fabriquer de l'hydrogène L'utilisation de ce surplus de ce Oui, euh, en fait, euh, je pense que c'est un peu caricatural de dire euh, « il y a des surplus » Et puis, il y, y a ce qu'il nous faut. Et en fait, quelque part, il y a des moments où on a trop, il y a des moments où on a beaucoup trop, des moments où on n'a pas assez. Et, et en fait, il y a toute une panel de, tout un panel, plutôt, de, de situations. Et, et c'est ça que j'ai voulu exprimer avec ma, ma courbe de prix de l'électricité. En fait, c'est pour dire que ce a pas, pas binaire. Quoi. Et, et, et donc... Ce que j'ai expliqué avec mon, mon histoire de nombre d'heures de fonctionnement euh, d'un électrolyseur qui fonctionnera euh, quand les prix d'électricité sont bas et mais ce ne sera pas euh, 8000 heures de, dans l'année, euh, ça répond, je pense, à cette question. Parce qu'on euh, euh, a un électrolyseur qui, en effet, va fonctionner euh, pour absorber une électricité qui sera abondante à des moments où on n'a pas besoin de tout ce qui sera produit par les énergies renouvelables. Donc, c'est ça le surplus. Euh, et puis... Euh, euh, il y a des moments où on n'en aura pas assez, l'électrolyseur ne tournera pas. Et donc, on, est, on a bien dans, cette, dans, ce, dans ce fonctionnement euh, pour absorber une électricité euh, lorsqu'elle est abondante et puis euh, ne pas tourner quand il euh, euh, n'y quand a pas assez d'électricité. Et, et en retour, c'est ce l'autre usage de, de l'hydrogène dont je parlais. Euh, euh, là, on parle juste de produire de l'hydrogène avec l'électrolyseur, mais après, on peut, si on a stocké l'hydrogène, on peut réutiliser l'hydrogène pour faire de l'électricité. Et alors là, l'hydrogène, avec des, des piles à combustible ou même dans des, des, des, tur des turbines à combustion, euh, et, et donc là, l'hydrogène devient… un, un un vecteur pour produire de l'électricité de pointe qui remplace le, le méthane et, euh, et devient un, un moyen d'avoir un stockage saisonnier et puis euh, de tenir avec un mix assez fortement renouvelable pour le coup. On peut aller vers. je crois que c'était une autre. Il y avait une autre question dans ce sens-là de dire euh, est-ce qu'on peut euh, se passer de, de, de nucléaire euh, C'est la, la grande question. Oui, techniquement, euh, on peut ajouter. Enfin, je, je pense que. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de défis, ce n'est pas, pas évident, mais je, je pense que c'est possible. On a relevé des défis techniques beaucoup plus, beaucoup plus importants, je trouve, pour déployer notre parc nucléaire. Et, et je pense que c'est possible. Après, est-ce que c'est souhaitable C'est une autre question. Aujourd'hui, on a des centrales nucléaires, on en a beaucoup. Il y a une industrie nucléaire qui, qui, qui, qui certainement a besoin d'être poussée aussi, qui a peut-être un intérêt au niveau mondial, euh, et, et donc, euh, la question de relancer un petit peu le, le nucléaire euh, aujourd'hui, euh, je pense qu'elle est plutôt liée à une stratégie industrielle et puis euh, aussi à, une, à des questions de territoire, parce que euh, les, les, le nucléaire… Euh, si on ferme toutes les centrales nucléaires à l'horizon 2060, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que, que les centrales vieillissent, euh, on, on, on les ferme sans, sans vouloir les fermer trop vite, évidemment, il ne faut surtout pas les fermer trop vite. Euh, et sans, sans mettre de nouvelles centrales EPR, euh, il faut voir qu'il y a pas mal de territoires qui vont aussi euh, euh, souffrir de ça. Il y a euh, aussi des... des euh, des, des emplois, euh, des rentrées d'argent, euh, c'est une question assez complexe, et vouloir sortir trop vite de ça, euh, je sais pas comment, j'ai n'ai pas tellement suivi ce qui était fait avec Fessenheim, mais le, le, la reprise du territoire n'est déjà pas évidente avec une centrale, euh, donc il euh, y a fort à faire, et vouloir aller trop vite, je ne sais pas si c'est forcément quelque chose de, de bien, surtout que le, le nucléaire est bas carbone, donc euh, relancer quelques EPR, euh, ce n'est pas une mauvaise chose, mais, mais même, même si on relance le, le, les EPR à fond, euh, on n'aura pas la moitié de ce dont on a besoin à l'horizon 2060. Donc, il faut des, les renouvelables sont indispensables. Après, à quel niveau C'est tout l'enjeu du débat qu'on va avoir certainement avant les présidentielles, en espérant que ce ne soit pas un débat tout nucléaire contre tout renouvelable, parce que justement, je pense que les vraies réponses sont plutôt entre les deux. Et puis, dernière, dernière question de Robert Picard, y a-t-il des utilisations actuelles de l'hydrogène dont on ne pourra pas se passer. Ben, je, pense, je, pense, je pense que oui dans l'industrie, entre autres. Je pense que des... dans l'industrie, alors dans l'industrie, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la, enfin, on a parlé de. de, de... Des, de, des engrais, et, et donc on peut aussi imaginer une agriculture avec moins d'engrais euh, euh, et qui nécessiterait moins d'hydrogène, et aussi le, le fait de faire de la méthanisation euh, permet avec le Digesta d'avoir un engrais euh, euh, qui est un coproduit de la méthanisation, euh, et donc on peut imaginer qu'il y aurait moins de consommation d'hydrogène de, de ce côté-là, mais après il y a aussi euh, l'acier, le, euh, le recyclage euh, aussi des, des, des, des plastiques euh, qui peut nécessiter de l'hydrogène, enfin, je ne pense pas que qu'on peut imaginer que les volumes d'hydrogène consommés actuellement vont baisser, même en étant. Euh, on, on, on peut quand même imaginer qu'on euh, qu fabrique autant d'hydrogène, mais que les usages vont, vont changer. Oui, oui c'est oui, ouais, possible. Oui, oui. Bah, notamment, euh, l'exemple le, typique, c'est le, le raffinage. On utilise pas mal d'hydrogène dans le raffinage et on, ça, ça va baisser. Ça, ça va baisser. Ouais. Effectivement, ou profit éventuellement bah, du, du transport ou euh, du, ou effectivement du tertiaire, et etc. Et puis de, des industries. Ouais. Euh, attends, j'ai une autre question. Alors, euh, j'en ai ta question. Oui, alors. Moi, je vois Erwan part... le, le, le bac. Au-delà d'être un vecteur énergétique, l'hydrogène serait elle finalement un moyen de stocker le surplus de production énergétique produit par les énergies non pilotables Ça, c'est ce que je voulais dire quand j'ai parlé de flexibilité. J'ai dit que l'hydrogène était un moyen de flexibilité. Et c'est exactement ça. Oui, tout à fait, c'est un moyen de stockage. Mais, mais dont on n'a pas forcément besoin maintenant. Et, et RTE dit que c'est plutôt après 2035. Donc, ce n'est pas dans les usages à court terme de l'hydrogène qu'on a besoin de ça. Enfin, ce n'est pas un usage à court terme de l'hydrogène. Alors, j'ai... Euh... J'ai un, une, une question de Frédéric. Alors, mince, je ne sais pas Donc, pour la partie usage, transport et notamment ferroviaire, ceci peut se faire, euh, in fine, que si la partie producti production-utilisation est multi-usage, par exemple, comme euh, la région de Bourgogne-Franche-Comté autour de autour du pôle international d'Auxerre, Saint-Gervais, pour couvrir notamment les cours CAPEX et, OPEC, euh, et OPEX de production d'hydrogène. C'est un peu compliqué. Euh, c'est ne c'est clair. Et notamment ferroviaire. Pour la partie usage-transport, en fait, euh, la question, c est, c est, ça peut se faire qu'en mutualisant... Euh, la production et l'utilisation, c'est le multi-usage que je ne suis pas certain de comprendre, dans le sens où, où là, le début de la question commence par pour la partie usage-transport, donc j'ai l'impression qu'on se restreint au transport, alors pourquoi c'est multi-usage euh, en, en tout cas, euh, je pense que il y a des cas de figure où ça peut être intéressant de mutualiser des installations, et d'autres où ça ne l'est pas. Euh, typiquement, euh, le cas de fosse dont je parlais tout à l'heure, où on a des gros industriels qui sont un peu tous au même endroit, euh, ben, peut-être que de produire l'hydrogène localement et de, le, et, et de le consommer sur place pour éviter un transport, ça peut être pas mal. Mais si on le développe beaucoup, à un moment, pour aligner euh, euh, la production d'hydrogène avec la consommation dans l'industrie, peut-être faudra le stocker alors on sera obligé de le déplacer sur d'autres enfin, infrastructures de stockage et là on va commencer à avoir un intérêt à, à plus mutualiser. Je pense que la mutualisation elle dépend aussi euh, de, de, de, de l'usage du secteur euh, et puis euh, des infrastructures qu'il faut déployer, euh, à quelle vitesse on les déploie euh. quelque chose que je n'ai pas mentionné euh, euh, et qui est important aussi euh, c'est que euh, dans pas mal d'endroits ces baisses de consommation d'énergie ces changements dans l'industrie euh, typiquement avec le pétrole euh, ça, ça amène pas mal d'acteurs aujourd'hui à considérer que l'hydrogène euh, est une manière de maintenir des emplois euh, bon, et, et je pense notamment au port de fosse euh, dans le port de fosse euh, c'est une question qu'ils prennent vraiment au sérieux euh, euh, de dire euh, euh, comment, euh, enfin, comment tous nos emplois liés euh, au pétrole vont, vont évoluer. Et, et pour eux, l'idée d'importer de l'hydrogène euh, qui serait produit en Afrique du Nord sous forme euh, liquide ou d'ammoniac, ou euh, euh, dans de, via des bateaux, et, de, et que le port de, de, de fosse soit un, un hub hydrogène, c'est quelque chose qu'ils qu envisagent très sérieusement comme une solution de repli, quoi, euh, vis-à-vis d'une question plutôt euh, d'emploi. Alors, on a une question de Daniel Noël, c'est euh, aucun risque d'abus dans la méthanisation. Ce n'est pas le sujet de, de, de l'hydrogène. Alors, euh, je pense que pour être clair, je pense qu'il y a des risques d'abus euh, avec toutes les sources d'énergie euh, et que ce n'est pas une raison pour jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense que le, la méthanisation, ça peut être… Euh, le meilleur comme le pire, mais le nucléaire aussi, les renouvelables aussi, euh, et, et qu'il faut savoir poser des règles, regarder, mais pas s'affoler et, et tout jeter, parce qu'on a un vrai potentiel avec la méthanisation, euh, d'économie circulaire, de faire les choses bien, mais ce n'est pas facile. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, l'utilisation du digesta euh, dans l'agriculture, il y a des pratiques qu'il qu faut changer, des choses qu'il faut chercher, et des points d'équilibre qui ne sont peut-être pas faits, évidents à, à trouver, mais le jour où on se rend compte qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas ici, ce n'est pas pour ça qu'il faut lâcher toute la filière. Donc, euh, il y a des risques d'abus. Alors, bon, ce, ce dont veut parler, je pense, cette personne, c'est que euh, un, la, la, la, le risque principal, c'est d'utiliser l'agriculture euh, juste pour ça. Et puis, euh, mmh. aujourd'hui, il y a des règles très strictes en France aujourd'hui. Euh, pour justement, enfin, on utilise dans les, les, les méthaniseurs seulement des résidus de culture, des cultures à vocation intermédiaire. Après, il y a des risques sur les cultures à vocation intermédiaire. Si elles deviennent un, un peu trop grosses et plus tellement intermédiaires et que c'est la, la culture principale qui devient un peu intermédiaire. Mais, mais ça, il faut le contrôler, il faut être exigeant. Je pense qu'on peut en même temps être exigeant et développer une filière et, et c'est ce n'est pas une bonne idée de jeter euh, ce genre de, de choses, parce qu'on a besoin de, de, la, de la méthanisation. Alors Il y a encore une question de Franck. Et quelle concurrence complémentarité entre l'hydrogène et l'ammoniaque en, en termes de vecteurs euh, En fait… Euh... C'est plus, je pense, une complémentarité qu'une concurrence, euh, parce que euh, l'ammoniac peut être une manière de stocker l'hydrogène. C'est ça. Ouais. Euh, et y a, après, il peut, y a certains usages euh, de l'hydrogène qui se font via euh, l'ammoniaque, euh, mais on peut euh, utiliser l'ammoniac comme un, comme un stockage. Ouais, comme transport. Oui, ouais, pour le transport. Euh, peut-être en, ouais, en, con, en concurrence à ce moment-là avec l'hydrogène compressé ou l'hydrogène liquide, peut-être, je ne sais pas. Bon, liquide. <rire> Alors, on a un peu l'impression qu'on mise beaucoup sur l'hydrogène qui a un rendement très moyen. Ne devrions-nous pas euh, financer beaucoup plus d'autres types de recherches, euh, de recherches, notamment dans le captage du carbone, pour la décarbonation rapide Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un phénomène de mode autour de, de l'hydrogène. Après, euh, euh, on a besoin de développer des électrolyseurs à bas coût pour produire de l'hydrogène pour décarboner l'industrie. Ça, euh, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas le fait de, de voir du, du captage de CO2 qui. Non, et puis ça n'empêche peut-être pas de développer le, le captage de CO2. On a peut-être ah, plus. Oui, puis je serais tenté de dire que. Oui, enfin, moi j'aurais répondu les deux. Et puis, euh, puisque surtout, c'est que ça va dépendre effectivement des, des différents pays et des, en fait, des énergies qu'ils ont, enfin, en fait, avec quoi ils vont faire euh, éventuellement de l'hydrogène. Donc du coup, euh, pour moi, les deux, oui, forcément. Mmh. Ben, on a besoin aussi qu'il y ait un coût sur le carbone pour qu'il y ait des gens qui aient vraiment intérêt à développer ces trucs-là. Ouais. <rire> euh... Et donc, pour le coup, ce sera la dernière... C'était la dernière question. Ah, attends. On va pouvoir conclure. Voilà. Et donc, du coup, c'était la dernière question. Et, et il faut qu'on conclue. Euh... Alors, conclusion, euh... ben, pour moi, c'est... Ben, moi, je voulais faire juste cette présentation euh, pour essayer un peu d'éclairer les esprits. Ce n'était pas clair dans... dans le mien, déjà, au départ. Et donc, du coup, euh... bon, j'espère surtout que ça ça va éclairer un peu plus euh, enfin, les gens qui nous ont suivis euh, je, en fait je ne sais même pas si ça va les éclairer parce que pour le coup il euh, y a tellement de choses que ça, ça embrouille plus que ça m'éclaire mais en tout cas on se rend compte que finalement le sujet n'est pas vraiment très simple et qu'on ne peut pas partir bien en tête euh, soit d'un côté soit de l'autre en fait il faut bien y réfléchir à ce qu'on fait et, et qu'en en fait on a encore besoin d'en discuter parce que parce que, parce que les choses ne vont pas se résoudre si facilement que ça. Voilà, en tout cas, ma conclusion. Je ne sais pas, Robin. Oui, euh, moi je pense enfin, je, je reviendrai sur ce qu'on vient de dire sur le phénomène de mode hydrogène. C'est vrai qu'il y a un phénomène de mode hydrogène et on veut mettre de l'hydrogène partout. Je pense qu'il faut faire attention aux, aux usages et peut-être pas imaginer un rôle majeur dans le transport de, de l'hydrogène. Euh, mais euh, ce n'est pas pour ça qu'il qu faut oublier l'importance d'avoir de, de, de l'hydrogène bas carbone. Euh, on a besoin de ça et donc on a besoin de, de développer des électrolyseurs, euh, d'avoir… Euh, de l'électricité bas carbone. Et puis, l'autre point important, euh, parfois oublié, c'est que pour avoir de l'hydrogène bas carbone, il faut de l'électricité et bas carbone. Bon, nous, on a déjà notre électricité bas carbone, mais avec notre parc nucléaire vieillissant, on a vraiment besoin de penser à ce que va devenir notre système électrique et on a besoin d'y penser maintenant. Euh, mais ça, bon je pense que tout le monde est un peu conscient de ça. Euh...